Conseil du jour, prenez de l'acide aspartique. Dans cette vidéo, je me base sur l'analyse qui est faite ou reprise, je ne sais pas, de Julien Vénesson. J'adore ses articles, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, dernièrement, il y en a un qui m'a interloqué. Les mensonges sur toutes les promesses qui trait au curcuma. Mais je vous en parlerai dans une future vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse au moins. Donc l'acide déaspartique, c'est un complément alimentaire. Qui est vendu dans le but d'augmenter euh, naturellement votre taux de testostérone. Et donc, en plus de ça, votre libido et euh, prendre des gains de masse musculaire et de force. Pour vendre ce produit, en fait, les vendeurs s'appuient sur des études qui ont été menées sur des rats et euh, sur une étude qui est euh, menée sur l'homme. Donc les hommes ont reçu 3 grammes euh, d'acide déaspartique, ce qui a permis d'augmenter leur taux de testostérone de façon assez modeste, mais qui a quand même connu une augmentation. Donc le problème, c'est que de nouvelles études, entre temps, ont montré que l'acide des n'augmentait pas du tout le taux de testostérone, ni la force, ni la masse musculaire. Merde Alors pourquoi je vous en parle Parce que vous pouvez quand même être concerné. Alors pourquoi ces résultats sont contradictoires En fait, dans les deux études, les deux équipes de chercheurs semblent indépendantes et n'ont pas de conflit d'intérêt avec des sociétés vendeuses de compléments alimentaires. En fait, ce qui est frappant dans la première étude c'est que les participants ont été recrutés pour participer à cette étude dans une clinique pour la fertilisation in vitro. Et les taux de testostérone de ces hommes étaient déjà anormalement bas. Il est donc probable que l'acide d'aspartique fonctionne, mais chez des hommes malades, ou alors qui ont euh, un hypogonadisme, en fait, on appelle ça secondaire. Si pour une raison ou une autre, vous avez des, euh, un problème avec votre taux de testostérone, s'il est anormalement bas, ça peut peut-être vous aider. Mon conseil, si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de signe clinique d'un faible taux de testostérone, passez votre chemin et gardez votre porte-monnaie dans la poche. Si vous avez manifestement un taux bas, pourquoi pas l'ajouter à toutes les recommandations que vous appliquez déjà. Ah, et si vous voulez connaître vos taux, ben prise de sang, voyez avec le doc ou payez-la, ça ne coûte pas très cher.